je vais vous donner un aperçu du carnet d'adresse. Le téléphone c'est naturel qu'il y ait un carnet d'adresse et en fait le couple fait qu'on a des éléments qui sont centraux euh, qui peuvent donner une valeur ajoutée importante à vos applications et en particulier euh, dans le monde d'aujourd'hui où on utilise énormément les réseaux sociaux hein, eh bien euh, on sent que ça va être pratique de pouvoir avoir une espèce de hub central où on va pouvoir centraliser euh, la gestion de nos contacts en fonction de leur adresse électronique, de leur téléphone, leurs adresses électroniques, même de dire leurs téléphones, etc etc. Alors tout a changé avec iOS 9, euh, on a un nouveau framework. L'intérêt c'est qu'en fait c'est le même framework pour iOS, pour macOS et pour watchOS. Ce qui est important de savoir euh, c'est que euh, on va... ce sont des frameworks qui sont assez compliqués et donc on va essentiellement faire un survol on pourrait passer beaucoup plus de temps, mais à mon avis trop de temps par rapport à la quantité de choses que je dois faire. On est obligé de faire un petit peu des impasses. Et donc je vais vous donner dans cette séquence et la séquence suivante un certain nombre de billes qui vous permettront de faire les choses de base, mais aussi de naviguer pour aller plus loin, en particulier dans la documentation d'Apple. Nouveau framework veut dire ancien framework. Donc il y avait un ancien framework qui s'appelait Addressbook UI qui est un framework qui est assez complexe et euh, la complexité est encore accrue par le fait qu'il accusait le poids de l'histoire et d'évolutions successives. En fait il faut voir que le carnet d'adresses c'est une des choses qui a été développée extrêmement tôt, avant même la sortie de l'iPhone, du premier iPhone parce que bien évidemment il n'était pas concevable de sortir un iPhone tel qu'il était pensé à l'époque par Apple sans qu'il y ait un minimum de soft autour. Donc les éléments principaux qui ont été étudiés Très en amont, c'est le cas d'adresse qui est apparu d'ailleurs sur macOS 10 à ce moment-là, et puis, enfin, non, on dans les versions préliminaires, et puis euh, les systèmes de synchronisation. Donc, on ne va pas l'aborder ici. Par contre, il y a les anciens cours euh, de la génération précédente, là, sur iOS 8, euh, qui euh, l'abordent de, de manière assez détaillée. Et donc, ce que j'ai mis sur la page compagnon de la séquence, c'est à la fois le lien sur les anciennes vidéos, si vous voulez. Euh, utiliser euh, ce framework, euh, mais aussi des liens sur la documentation. Euh, cela dit, ce framework a commencé à être déprécié à partir d'iOS 9. On en est aujourd'hui à iOS 10. Je vous ai dit dans une séquence que, en général, c'est important de traiter l'iOS N et le N-1. On peut éventuellement traiter le N-2. Bon. Toujours est-il que, du coup, l'intérêt euh, de travailler sur adresse Book UI. si vous créez une nouvelle application maintenant, est assez limité hein. mais AddressBook UI a priori fonctionne encore même si vous êtes insulté de warning par Xcode. Le nouveau framework il est compliqué parce qu'il y a pas mal d'éléments. Il est compliqué mais finalement il n'est pas si mal fichu et quand on regarde avec du recul et eh bien euh, c'est bien pensé. Là on voit qu'il y a euh, Quasiment une petite dizaine d'années de recul sur la façon dont les choses devraient se faire. Et en plus, ça a été bien adapté, alors qu'avant, on avait parfois des bouts un peu à lasser. enfin c'était un peu bizarre. Donc, on a d'abord la description de contact avec CN Contact et CN Mutable Contact. Donc, on va trouver toutes les informations liées à un contact avec une manière un petit peu classée où les numéros de téléphone sont ensemble, les adresses sont ensemble, etc. etc. Ensuite, on a un CN Contact Store qui va nous permettre d'accéder et en particulier de faire des recherches et puis donc de sélectionner un sous-ensemble de contacts et puis également de pouvoir les sauvegarder et les modifier. Donc ça, c'est un élément qui est absolument central et en particulier pour lequel il faudra des autorisations. Euh, en particulier, euh, alors, le chargement et la sauvegarde, c'est des choses qui sont parfois un petit peu lent parce qu'il y a besoin de faire des accès à des, di à, enfin, à des disques à la mémoire flash et donc il faut voir que par exemple pour les sauvegardes on peut travailler en batch avec un truc qui s'appelle Request où on prépare sa requête de sauvegarde et on la lance et en fait l'application ne va pas être immobilisée le temps que la sauvegarde ait lieu, la sauvegarde va se faire en parallèle sur une autre thread. C'est transparent, donc on n'a pas à manipuler explicitement les threads. Il y a ensuite un CN Contact Picker View Controller qui permet, en fait, de naviguer dans euh, le carnet d'adresse pour sélectionner, par exemple, un ou plusieurs contacts. Et euh, la sélection se fait en répondant à un protocole qui s'appelle CN Contact Picker Delegate. Euh, D'ailleurs, en fait, on peut sélectionner des contacts ou des propriétés de contacts. Par exemple, un numéro ou une adresse email, etc. Et puis, vous avez également euh, un CN Contact View Controller qui vous permet d'afficher, en fait, la vue qui présente un contact et bien évidemment vous pouvez récupérer les informations en particulier des choses qui pourraient avoir été entrées si vous créez un nouveau contact ou si vous voulez modifier un contact. Donc il y a en fait l'affichage du contact en lecture seulement, l'affichage du contact avec la possibilité de modifier, l'affichage d'un contact vide, vierge à créer. Et pour cela vous répondez à c'est un contact view controller délégué. Donc vous voyez euh, on a un mélange euh, comme d'habitude avec des classes et puis des protocoles de délégation. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, on va essentiellement faire un survol. L'idée, c'est de vous donner les bases de ce nouveau framework et de vous permettre de vous en sortir dans toutes les nouvelles situations qui pourraient se présenter à vous et que vous auriez envie de faire avec euh, les contacts sur votre téléphone. Regardons donc CN Contact. Alors, vous avez CN Contact qui est immutable et vous avez CN Mutable Contact pour lequel vous pouvez faire des modifications. Donc, ça veut dire que, en fait... Euh, si vous avez besoin d'y accéder qu'en lecture, et ben, euh, vous utilisez une Contact. Sinon, vous avez CN Mutable Contact. C'est un petit peu comme les NSString, NSMutableString ou Dictionary, NSMutableDictionary dans Objective-C. Sauf que là, ça s'étend également à Swift. L'idée, c'est que dans le Mutable Contact, vous avez exactement la même chose que dans Contact. La seule différence, c'est que vous avez des setters qui vont avec. Donc, l'idée c'est de décrire un contact. Vous pouvez, euh, le vous pouvez charger un contact. Et puis vous avez euh, une méthode qui s'appelle mutable zone. Euh, alors en fait, ça vient, euh, mutable copy en Swift. Euh, en fait, ça vient euh, de bien en amont. Hein, je pense que ça doit venir de Nest mutable object ou un truc comme ça qui est une classe assez haut dans la hiérarchie des classes. Ce truc-là ne s'applique pas que à Cn Contact, mais vous pouvez également transformer par exemple un S Dictionary en un S Mutable Dictionary de la même manière. Donc voilà, c'est des méthodes qui sont héritées, qui ne sont pas propres à CNContact. Et puis vous avez un certain nombre d'attributs, je vous donne ici les principaux. Donc vous avez identifier, alors ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui va être unique pour un terminal donné. Si je m'amuse à mélanger, euh, je ne sais pas d'ailleurs comment on arrivera à faire, peut-être en récupérant euh, des fichiers bruts, etc. Si on s'amuse à mélanger euh, des... des agendas, des carrières restes, eh bien on n'a pas la garantie pour le même personne d'avoir une unicité. Mais par contre, l'idée, c'est de dire un contact, il va avoir un notificateur unique qu'on va pouvoir gérer au niveau du terminal. Donc c'est quelque chose d'assez confortable, je vous le signale. Vous avez le type de contact. Alors pour l'instant il y a les personnes et les organisations. On peut imaginer qu'à terme il y aura d'autres types de contacts. Euh, et puis vous avez ici euh, bah, le préfixe monsieur, madame, docteur, professeur, machin chose, clown etc. Given name c'est votre prénom. Middle name les Américains, ils adorent les prénoms du milieu, donc effectivement, il faut le faire à la californienne. Le family name, le name suffixe, bon, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. Le nickname, un surnom, et puis éventuellement un job title. Tout ça, ce sont des NS strings en Objectif-C ou des strings en Swift. Et puis, vous avez phone number, post-adresse, email address, qui sont en fait des tableaux de CN labeled values. En fait, l'idée est de dire. Euh, je ne vais pas avoir euh, un format euh, dédié, je vais avoir euh, des label values qui vont me permettre de décrire différentes choses euh, de manière euh, cohérente. Et donc du coup j'ai une unicité si vous voulez quelque part dans euh, ce type. Alors le type CN -label values, c'est une classe qui est générique et qui est paramétrée par ce que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Et en particulier, la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est interroger euh, le tag qui va vous déterminer si c'est une adresse, un numéro de téléphone ou un email ou autre chose parce qu'il y en a d'autres. Hein, encore une fois, pour le reste, je ne l'ai pas marqué là-dessus, bien sûr, mais rtfm. Allez voir le fantastique manual. Donc, intéressons-nous naturellement aux CN Label Values et leur contenu. Donc vous avez un identifiant de type string, et puis vous avez la valeur de type générique. Et puis les types utilisés dans CN Contact, vous avez CN phone number et CN postal address, et vous pouvez du coup eh bien, récupérer les choses. Et puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous pouvez effectivement avoir un affichage localisé de tout cela, c'est-à-dire qu'on va vous afficher votre numéro de téléphone en fonction des informations qu'on a dans le contact et c'est à dire que de manière appropriée, par exemple pour le découpage des adresses, etc., etc. Le reste, bien évidemment, vous allez voir dans le RTFM, il y a énormément de choses, mais là je vous donne vraiment le minimum minimum pour que vous compreniez comment ça fonctionne et que vous soyez capable après de comprendre facilement l'exemple que je vais décortiquer dans une séquence ultérieure. Intéressons-nous maintenant au CN Contact Store qui est un objet assez central euh, parce qu'en fait ça va permettre de charger, de modifier, sauvegarder des contacts. Donc je charge euh, et puis je peux réécrire. Alors ce qui est important là-dedans, c'est que bien évidemment, euh, les autorisations sont gérées à ce niveau-là, avec euh, une méthode, donc request access for entity type completion en, en Objectif C, et puis un nom plus court mais avec les paramètres kilométriques en Swift. C'est la même manière. Mais là par contre il y a une petite modification, c'est que contrairement à ce qui pouvait se passer pour d'autres éléments de votre téléphone comme l'appareil photo, le cadres, etc. Eh bien en fait l'autorisation, enfin, cette méthode ne va pas rendre de valeur. Elle va transmettre des valeurs, en fait un booléen et un error ou un error au handler et ça veut dire que du coup ce handler il est appelé quoi qu'il arrive, à l'issue de l'autorisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pu calculer cette autorisation. Alors pourquoi, on lit entre les lignes que c'est des choses qui sont lentes plus lentes et que ça permet en fait à Apple de continuer à exécuter du code sur la thread principale, tandis qu'une partie de ce qui se passe ici sera exécutée sur une thread secondaire. Donc on a un petit peu le pendant de ce que j'ai dit tout à l'heure pour la sauvegarde et on va d'ailleurs y revenir tout de suite. Il y a un autre élément euh, important qui est la gestion de ce que les gens appellent les, le contact unifié. Euh, il y a des situations où on pourrait avoir plusieurs fiches partiellement complètes euh, sur une même personne. Alors, je n'ai pas très bien compris, je n'ai pas non plus eu le temps de vraiment rentrer dans les détails, mais visiblement, c'est une contact store. Vous avez un mode où vous pouvez lui dire d'unifier les fiches. Donc, si je cherche par exemple, enfin, ils donnent leur exemple avec le fameux John Appleseed euh, dans les, WW, enfin, les vidéos de la WWC de 2015. C'est là que ce framework a été présenté hein, ou en fait, si j'ai plusieurs fiches, de John Appleseed avec des mails, avec des téléphones, avec des adresses etc. Eh bien je peux la récupérer euh, sous forme d'une seule fiche et c'est ce qui s'appelle les fiches, les contacts unifiés où les fiches en fait sont fusionnées. Alors en lecture, je peux donc charger euh, des éléments euh, du carnet d'adresse, je peux tout charger, mais je peux également construire des prédicats. De type CN Contact Fetch Request, on ne va pas en parler, mais je vous renverrai au Fantastic Manual, mais ce n'est pas tellement compliqué. L'idée, c'est que vous allez dire, par exemple, si je cherche toutes les fiches de Apple Seed, hop, vous les chargez. Et puis vous sentez bien que si je vais les charger de façon unifiée, au lieu d'avoir plusieurs fiches, je vais toutes les avoir rassemblées sur une seule fiche, où tout va être mergé. Donc vous pouvez parfaitement faire une application qui va fusionner les fiches éparses en une seule fiche pour chacun des individus, par exemple. Et euh, en écriture, la sauvegarde se fait en mode asynchrone avec le fameux CNC request là aussi sur un fil d'exécution distinct. C'est à dire, encore une fois, l'application continue à s'exécuter et euh, la sauvegarde va prendre quelques instants. Vous sentez bien que si l'application passe en background, tout est géré proprement par le framework et qu'il n'y a pas de lézard. Et puis, bon, il y a un certain nombre d'autres choses que vous pouvez faire avec le contact store. Euh, je vous laisse les explorer via le fantastic manual. On arrive maintenant au CN Contact Picker View Controller. Donc comme je vous l'ai dit, il permet de gérer la sélection des contacts. Donc ces contacts, a priori, vous les avez euh, déjà euh, dans votre téléphone. Euh, on va voir qu'on n'est pas obligé de les euh, précharger. C'est intéressant, on peut y accéder directement. Donc vous pouvez sélectionner un ou plusieurs contacts. Donc ici c'est typiquement ce qui se passe, ce que vous avez lorsque vous sélectionnez un contact. Et ici ben, si je tape sur grand-mère, ben, c'est grand-mère qui va être sélectionnée. Et là je peux sélectionner et il faut que je fasse OK pour que ma sélection soit envoyée. Ici tout est pris en charge au niveau de l'affichage et en particulier vous pouvez euh, préciser, attention ce n'est pas des contacts que je veux sélectionner, c'est des arrêts mail dans les contacts. Donc ça peut être intéressant parce que dans ce cas là vous pouvez avoir pour un contact plusieurs adresses e-mail. Bon. Donc lui il va prendre tout ça en charge. Moi je vous montrerai un exemple où on se contente de sélectionner des contacts dans leur intégralité. Mais on peut faire un petit peu plus avec ça. Et puis comment on récupère l'information Eh bien euh, c'est très simple. D'abord on va présenter ce PickerViewController via un contrôleur de vue. Donc on demande au contrôleur de vue de faire la présentation de ce truc là. Et puis ensuite, eh bien on répond au CN Contact Picker Delegate. Alors il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode qui permet de gérer l'annulation. Donc elle est invoquée en cas d'annulation. C'est important parce qu'à ce moment-là, vous pouvez avoir envie de modifier des choses. Et puis vous avez une méthode qui est appelée lorsque vous sélectionnez... Contact. Donc en fait, c'est la même selon vous sélectionnez un ou plusieurs contacts. La seule chose qui change, ça va être le type du deuxième paramètre qui va être soit un CN Contact, soit un tableau de CN Contact. Donc, très important. Et même topo, si je veux sélectionner des caractéristiques, par exemple les emails, ben vous aurez la même méthode avec, selon qu'il y en a un ou plusieurs, un CN Contact Property en paramètre ou un tableau de CN Contact Property que vous récupérez au moment euh, du rétro-appel. Vous avez également euh, des méthodes qui sont invoquées lorsque cet ensemble apparaît et lorsque cet ensemble disparaît. Vous n'avez pas à gérer le dismiss parce que tout ça est géré implicitement lorsque vous répondez au CN Contact Picker Delegate. Si vous ne répondez pas à ce protocole là par contre effectivement euh, il ne se passe pas grand chose. Et on a enfin le CN Contact View Controller qui lui vous permet de présenter un contact. Donc là Ici, je l'ai mis en mode New Contact, donc un contact vierge. Et vous voyez que vous avez ici entièrement la feuille d'édition. Euh, lorsque c'est visualisé un contact, il peut avoir une présentation qui est un petit peu différente où il se contente de vous afficher euh, les informations. Je crois même que vous avez un moyen de paramétrer la vue d'affichage d'un contact. J'ai lu ça quelque part mais bon, je suis un petit peu à la bourre donc j'ai pas eu le temps de m'intéresser à ces détails là mais allez regarder dans le Fantastic Manual il y a, il y a, il y a plein plein de choses. Alors ce qui est important là dedans c'est qu'effectivement le type de contact que vous voulez présenter et eh bien en fait c'est quelque chose que vous décidez au moment où vous construisez ce Contact view controller. Donc en fait vous utilisez l'une des trois méthodes en Objectif C ou en Swift bon, sauf qu'elles ont toutes le même nom et simplement un prototype de paramètres différents. Euh, donc, euh ça, c'est pour un contact en gros en lecture seulement. Ça, c'est un contact. Alors, en fait, un unknown contact c'est un contact que vous pourriez avoir récupéré, par exemple, via un VCF ou des choses comme ça, Donc, euh, que vous avez lu et qui ne vient pas de votre carnet d'adresse et je pense que vous pouvez y accéder en lecture et écriture peut-être. Je n'ai pas testé. Et puis c'est le new contact. Le new contact vous pouvez avoir un contact complètement vierge ou un contact en fait qui existe déjà mais pour lequel vous autorisez l'édition. Donc en fait c'est cette fenêtre là que, que, que vous avez comme je vous l'ai dit. Le principe est simple comme d'habitude vous devez présenter ce système Via un contrôleur de vue, et vous devez répondre au CN Contact Vue Contrôleur Delegate. Vous avez essentiellement deux méthodes. La méthode qui est invoquée lorsqu'il se passe quelque chose au niveau d'une propriété, et puis euh, la méthode qui est invoquée lorsqu'il se passe quelque chose au niveau du contact. Typiquement, lorsque vous avez tapé sur le bouton DON ou sur le bouton Cancel. Alors sur le bouton Cancel, en fait, il n'y a pas une méthode au cas où il y a un échec. C'est simplement que vous récupérez alors, en Swift un CNContact.interrogation ou un CNContact.properties.interrogation. Et en Objectif C, vous pouvez récupérer du Nil. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut que vous testiez la valeur de retour. Et Nil, ça veut dire que le gars il a tapé sur Cancel. Voilà. En gros. Bon, et ben, nous voilà rendus à la conclusion. C'est tout fût, mais finalement, quand on y regarde de près, avec plus d'attention, c'est plus simple que l'ancien système qui était un petit peu compliqué parce que vous aviez des strates euh, de contraintes, euh, et que finalement, ben, on, on devrait finir par l'aimer, ce nouveau système. Le temps de s'installer dessus, et puis ça, ça, ça ira. Euh, c'est important de toujours tester les droits d'accès via un CN Contact Store. En fait, c'est. Je vous rappelle que vous traitez les résultats dans le handler associé, mais en fait, c'est important, moi j'ai pu, dans mes premiers tests, invoquer un picker sans avoir au préalable testé le droit d'accès. Et je récupérais les informations euh, du carré adresse sans que ça plante sur le terminal. Alors, bon, je ne sais pas si l'application aurait été validée par Apple. Euh, Est-ce que c'est que là il y a un trou sur le fait que. Je ne sais pas. Mais vous avez vraiment intérêt à faire attention et en particulier avant de lancer un piqueur si c'est la première opération que vous faites et eh bien de vérifier que vous avez bien les droits d'accéder au carnet d'adresse. Bien évidemment alors ça c'est une nouveauté je pense qu'elle est arrivée dans iOS 10 parce qu'elle est arrivée dans iOS 10 dans plein d'autres cas de figure mais peut-être est arrivée dans iOS 9 vous avez dans le info.plist une clé, NS Contact Usage Description, à laquelle vous devez associer une chaîne de caractère qui sera présentée à l'utilisateur au moment où vous allez faire pour la première fois l'accès via le CN Contact Store. Ce que vous devez savoir, c'est qu'a priori, si vous ne le faites pas, ça va planter à l'exécution ou donner des résultats qui ne sont pas du tout satisfaisants. Je vous rappelle que l'ancienne approche fonctionne encore, donc vous avez euh, la possibilité d'utiliser l'ancien système si vous le connaissez déjà et puis euh, si vous devez maintenir une application, de le laisser. Mais bien évidemment, la question c'est pour combien de temps Je vous recommande à terme, à court terme, pour une application que vous créez maintenant, euh, puisque ça vient depuis iOS 9, de démarrer directement sur le nouveau framework et sur euh, les applications qui sont anciennes, ben, d'envisager de passer à ce nouveau framework parce que la part euh, d'occupation d'iOS 8 antérieure est en train de diminuer à vue d'œil et que par conséquent, euh, voilà, les gens vont tôt ou tard finir par y passer. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.